Choses, actions, trucs qui montrent que vous êtes en route vers le succès. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Me connaissez pas, je suis Izzy Catala, je suis consultante en personal branding. J'aide mes clients à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et bien sûr plus de clients grâce à internet. Euh, Aujourd'hui on aborde une vidéo qui est particulière puisque on va voir 15 actions, 15 choses que vous faites qui montrent que vous êtes en route vers le succès, vers la destination que vous souhaitez avoir, vers la réussite de votre vie. La première de ces actions, c'est être conscient, pleinement conscient, chaque jour, que, eh bien, vous faites de votre mieux, que vous avez fait toutes les choses qui étaient nécessaires, même si ça n'a pas fonctionné. Vous devez pleinement être conscient aujourd'hui et maintenant que vous avez fait de votre mieux. La deuxième chose à faire, c'est de se fixer des objectifs. Certes, vous allez me dire, easy, oui, c'est vrai. Si euh, on veut atteindre le succès, bah, il y a des objectifs, oui. Mais il faut se fixer des objectifs et mais il faut également se fixer des petits objectifs. C'est-à-dire, je vous dis tout le temps, le succès est une suite d'actions simples. D'accord. Faut-il avoir une liste d'actions simples, dans un sens ou dans l'autre pour les gauchiers ou les droitiers, qui vous montre justement que vous êtes en route vers le succès. Si vous n'avez pas euh, des marquages, vous savez même les marathoniens ils ont des, des marques au sol qui leur disent ben voilà vous en êtes là, vous en êtes là, vous en êtes là et eh bien vous c'est pareil vous devez avoir une liste euh, d'actions simples, hein, une liste d'actions qui vont pouvoir vous montrer que vous êtes en route vers le succès. La troisième chose euh, que vous devez, qui va vous indiquer que vous êtes en route vers le succès c'est quand vous aimez le lieu où vous vivez. Euh, déjà, hein, c'est psychologique, quand on est bien, bah, l'environnement, eh ben, il sent beaucoup mieux. Bah, oui, ici, on est dans un très bel environnement, mais ce n'est pas où je vis. <rire> euh, mais j'aime vivre chez moi, j'aime ma maison, j'aime mon locaux, j'aime mes locaux, euh, j'aime mes collaborateurs. Soyez, si, voilà, aujourd'hui, vous dites, bah, voilà, je suis heureux de l'endroit où je vis, et eh bien, vous pouvez vous dire que c'est un indicateur qui montre que vous êtes en route vers le succès, quel que soit le succès que vous avez décidé d'avoir. Euh, quatrième chose, il faut que vous compreniez en fait la grosse différence en fait non, si vous avez compris aujourd'hui la différence qui entre besoin et envie eh bien ça montre aussi que vous êtes en route vers le succès parce qu'on euh, le voit beaucoup chez des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent euh, et qui ont directement le dernier iPhone, la grosse Audi. Euh, J'ai rien contre les Audi mais je ne suis pas très voiture, mais voilà, les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui directement s'achètent du matériel qui satisfont leurs envies et pas leurs besoins, personne n'a besoin d'avoir une Audi pour être bien ou une grosse voiture ou un gros 4x4, mais on a besoin d'une voiture par contre. Si on, a besoin si on a envie d'une voiture plus grande c'est une envie, c'est pas un besoin donc si vous faites bien la différence entre vos besoins et vos envies c'est un très bon indicateur que vous êtes en route vers le succès la cinquième chose c'est euh, si quel que soit ce qui arrive vous avez la certitude que vous pouvez y arriver et bien ça je peux vous assurer c'est un très très bon indicateur que vous êtes en route justement vers ce succès et ces objectifs que vous voulez vous fixer on continue <rire> Alors, on était... Euh au sixième, j'ai mes petites notes dessous comme d'habitude, euh, sixième chose, élément qui montre que vous êtes en route vers le succès, c'est si vous avez réussi à créer un équilibre entre votre passion, votre travail, votre famille et vos amis, bref en toutes les personnes qui vous entourent, si vous avez réussi à garder cet équilibre avec vos amis, euh, avec votre famille et aussi avec votre travail et votre passion, on va dire en gros entre l'équilibre entre travail et passion. Là, vous êtes en route vers le succès. Il y a beaucoup de gens que je connais qui, qui disent « oui, mais voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'en ai marre, je ne sais même pas si je vais y arriver bah, ». Là, on n'est plus dans la passion. On n'est plus justement vers ce succès. Le succès, c'est censé être agréable. C'est un parcours agréable. Si vous regardez une autre vidéo que j'ai faite qui s'appelle justement « 10 choses à ne pas faire pour réussir », je parle justement du fait qu'on ne doit pas être dans le fait de se battre. Et quand on veut se dépasser, quand on n'est plus dans sa passion, on se bat constamment pour arriver à quelque chose qu'on s'est fixé, mais on ne sait même plus quoi. Donc voilà, je vous invite à aller voir l'autre vidéo en tout cas. Euh, ensuite, on était à la septième. Le septième élément, en fait, on va dire, qui montre que vous êtes en route vers le succès, c'est quand vous commencez à prendre soin de vous. Parce que quand on est généralement pas très bien, on a tendance à s'occuper de monsieur chéri, on a tendance à s'occuper de ses enfants, de sa famille, etc. Mais on s'occupe pas de soi pour moi, par exemple, le premier élément que j'ai mis en place pour moi, uniquement pour moi, et qui est dans le fait de s'occuper de moi par rapport à mon succès, c'est mes ongles. Donc, je vais chez une manicure, je vais également chez l'esthéticienne tous les mois, donc une prothésiste et une, c'est pas des faux ongles hein, c'est des vraies ongles, mais euh, une... je fais des vernis permanents, comme ça c'est toujours propre et également je vais chez l'esthéticienne tous les mois, voilà, je commence à m'occuper de moi, c'est que je suis en route vers justement ce succès, et vous est-ce que vous prenez du temps pour vous occuper de vous nous en étions donc, euh, donc à ces 15 éléments qui montrent que vous êtes en route vers le succès. D'ailleurs, ce qui serait peut-être intéressant, je vous reposerai la question après, c'est de noter entre 1 et 15 à combien vous êtes justement, combien vous avez fait de choses qui montrent que vous êtes en route vers le succès. Nous étions à la suite, c'est... Alors ça, c'est difficile, vous allez voir. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est difficile. C'est tout simplement euh, un des éléments qui prouvent que vous êtes en route vers le succès, c'est d'apprendre à dire non. Être capable de dire non. Aussi bien non à un client, non je n'ai pas le temps de m'occuper de vous, le temps, mais également de dire, bon vous ne direz pas comme ça, mais de dire je n'ai pas envie de m'occuper de vous, je, votre projet ne me plaît pas, je ne suis pas en accord avec ça, c'est non, c'est non, puis vous ne me plaisez pas, il ne faut pas dire comme ça, d'accord, mais être capable de dire non à vos clients, à vos enfants, à votre monsieur chéri, à la famille et aux amis. Si vous vous dites, bah oui, c'est vrai, ici, aujourd'hui, je suis capable de me dire non, de dire non, eh bien, c'est que vous êtes en route vers le succès. Ensuite, nous avions. Euh le neuvième élément, élément c'est de prendre conscience que vous vivez dans l'abondance et que tout ce que vous êtes en train de faire vous permet d'augmenter justement l'abondance que vous allez avoir dans votre vie. Prenez conscience que l'abondance est partout. Et l'abondance, ce n'est pas forcément avoir 10 000 euros sur son compte en banque. L'abondance, c'est avoir son frigo qui est rempli, c'est d'avoir ses enfants qui sont heureux, c'est d'avoir un homme qui est près de soi et qui vous aime. L'abondance, c'est tellement, tellement de choses qui montrent que vous avez tout autour de vous. Et je vous dis, l'abondance, ce n'est pas de l'argent. D'ailleurs, si vous regardez, une corne d'abondance, elle a des fruits. Elle a, effectivement, il y a un peu d'argent, mais il y a beaucoup d'autres choses dans une corne d'abondance. Donc, si vous avez conscience que l'abondance est autour de vous, et bien c'est un des éléments qui va prouver que vous êtes en route vers le succès. Euh, ensuite, dixième élément. Dixième éléments, on va pouvoir en parler justement. Le dixième élément, c'est être conscient que vous surmontez vos peurs, que la peur ne soit pas un objectif. Euh, ici, on est dans un super hôtel à Lourdes, magnifique. C'est un hôtel 4 étoiles, ce sont. 4 étoiles avec un spa, avec. Euh, enfin, c'est juste magnifique, on est juste à côté de la grotte de Lourdes, on y est allé hier, on va sûrement y retourner tout à l'heure. Euh, enfin, c'est un très très bel hôtel. Et donc, j'ai voulu profiter de cet hôtel pour faire des vidéos. Eh bien, je peux vous assurer que la première vidéo que j'ai faite à côté, dans le hall, avec des gens, etc., je peux vous assurer que j'étais dans la peur du jugement, que les gens passent, que les gens me regardent, qu'ils me disent « Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle ?» Voilà, j'étais vraiment, vraiment dans cette peur et pourtant je l'ai fait je me suis dépassée. Listez vos peurs et dépassez-les. Si aujourd'hui vous avez conscience que vous dépassez vos peurs, que chacune des peurs que vous avez n'est pas un objectif à votre avancée, et eh bien, c'est toujours que vous êtes en route vers le succès. Euh, la cinquième, la onzième, alors la onzième, elle est tellement facile, mais il faut vraiment prendre conscience. Euh, c'est pas parce que vous échouez à faire quelque chose que vous devez tout arrêter. Apprendre que le fait d'échouer fait partie de la réussite et on... Une... Alors, je ne me rappellerai pas de la statistique exacte, je sais que Franck Roca en a parlé dimanche. Il disait justement qu'il fallait tomber 2400 fois, un enfant tombé en moyenne 2400 fois avant d'apprendre à marcher. Et donc, vous êtes tous aujourd'hui tombés en moyenne 2400 fois pour apprendre à marcher. Eh bien, euh, réussir une entreprise, c'est pareil. Vous devez comprendre que l'échec est effectivement euh, un élément du succès. Réussir Sincèrement, voilà, vous arriverez, vous lancez un produit, vous faites 100 000 et tous les mois vous faites 100 000, 200 000, 300 000. Comment est-ce que vous allez prendre conscience que c'est génial, que vous êtes dépassé, si vous n'avez pas eu, eu des échecs à dépasser Douzième élément euh, qui montre justement que vous êtes en route vers le succès, c'est quand vous prenez conscience que vous vous aimez, mais également que vous êtes aimé pour ce que vous faites par vos clients, par votre famille, par vos amis, par vos enfants. Prendre conscience que l'on est aimé, qu'on s'aime, qu'on prend soin de soi et qu'on est aimé, c'est un élément qui montre que vous êtes en route vers le succès. Ensuite, euh, on était donc à la treizième, je vous rappelle qu'il y en a quinze. Euh, à la treizième, euh, c'est de rien lâcher. L'échec, vous allez le voir. Euh, les peurs, vous allez les avoir. Les doutes, vous allez les avoir. Les les nuits où vous allez pleurer, pleurer, mais parce que vous en avez marre d'échouer, parce qu'il n'y a pas d'argent sur votre compte, parce que c'est difficile, vous allez en avoir beaucoup, d'accord Mais ne lâchez jamais rien, ne lâchez jamais rien parce que vous allez voir qu'au bout, ce que vous allez vivre, c'est juste waouh Enfin, on est juste dans un hôtel fantastique, en plein confinement euh, on avait accès au spa, on a été livré d'un repas gastronomique dans notre chambre. Ce matin, on avait un petit déjeuner de roi livré dans notre chambre. Je me suis adaptée, on s'est adapté. L'hôtel s'est adapté à la, euh, à la pandémie mondiale. Je ne me rappelais plus comment on disait le terme. Adaptez-vous, mais ne lâchez rien. On a vu plein d'hôtels qui étaient fermés, plein d'hôtels qui étaient à la vente. Cet hôtel n'est pas fermé. Cet hôtel s'est adapté, il n'a pas lâché. Vous aussi, ne lâchez rien. Si vous avez conscience que vous n'allez rien lâcher pour atteindre vos objectifs, c'est que vous êtes en route vers le succès. Ensuite, la quatorzième, c'est penser à célébrer. On a parlé tout à l'heure d'avoir des étapes, d'avoir une liste de petits objectifs à faire. Eh bien, à chaque fois que vous allez atteindre cet objectif, prenez le temps de célébrer. Ok super, j'ai atteint cet objectif. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que alors là j'en ai plus, mais normalement j'achète des petites champagnes, des, des petites bouteilles de champagne rosé pour une personne. Et quand je dois célébrer, eh bien je célèbre de cette façon. Euh, quand c'est l'été, c'est dans mon jacuzzi. Euh, voilà, je prends le temps de célébrer parce que j'adore ça. Et prendre le temps de célébrer, c'est prendre conscience. De chaque action qu'on met en place vers le succès. Si aujourd'hui, maintenant, vous prenez le temps de célébrer, c'est que vous êtes en route vers ce fameux succès. Euh, la dernière chose, elle est très très importante. Et nous, vous, peut-être vous le savez, c'est la règle numéro 1 de la loi de l'attraction. La règle numéro 1 de la loi de l'attraction, la, c'est la responsabilisation. Au cours de, de... Vous allez rencontrer plein de gens qui vont vous dire « c'est pas ma faute, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Si j'y arrive pas, c'est à cause d'eux. D'accord hein. À partir du moment où aujourd'hui vous avez conscience que vous avez le contrôle de votre vie, c'est que vous êtes en route vers le succès parce que vous manifestez la première règle de la loi de l'attraction qui est la responsabilisation. Vous êtes responsable de chacun de vos échecs. Vous êtes responsable de chacun de vos succès. Voilà, en ce qui concerne ces 15 euh, étapes, ces 15 trucs, ces 15 choses, ces 15 pensées qui vous prouvent qu'aujourd'hui, là maintenant, vous êtes en route vers le succès. Je vous invite à noter, voilà, euh, moi par exemple je suis à 7, à 10, à 15, euh, tout ça il y a des choses que je ne fais pas encore très très bien, c'est vrai que les peurs c'est quelque chose que je fais mais on va dire qu'à la nuit présente, je dois être à 14 quand même ou peut-être même à 15 parce que là par exemple, vous voyez, on célèbre. Euh, donc pour moi, on va dire que je suis à 15. Voilà en ce qui concerne cette vidéo sur euh, les 15 choses, actions, trucs ou pensées euh, qui montrent que vous êtes en route vers le succès. Euh, si vous avez des questions, vous les mettez dans la vidéo. Si vous pensez à d'autres choses, hein, d'autres actions qui montrent qu'on est en route vers le succès, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez des pouces, des j'aime. Euh, on se retrouve très très très rapidement pour une prochaine vidéo, bon, dans un lieu qui sera sûrement pas aussi magnifique que celui-ci, mais on en trouvera sûrement d'autres avec le temps. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout n'oubliez pas, votre marque c'est vous.